Oh la vache, oh la vache, je pense qu'on peut le dire Eh bien salut à toutes et tous il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien Écoutez pour ma part ça va nickel, <coughs> je perds ma voix Je suis très content aujourd'hui on va transporter du fromage Voilà le fromage c'est la vie, il euh, y en a qui n'aiment pas le fromage C'est pas grave d'ailleurs, attendez, alors dans cette vidéo j'ai tellement de choses à dire Des trucs sérieux et du coup là ça me fait penser à des trucs à la con à vous dire. Mais on va essayer d'avoir le... Je pense qu'on aura le temps parce que le trajet d'aujourd'hui les amis. On, va... on est à Egescov, à côté d'Egescov. Dans, un... dans une ferme Les Pâturages. On va prendre cette route près de Perigna, Tac tac tac, un point d'interrogation. Il y a des virages qui nous attendent. Arlandis. Et puis on va aller à Rivenchi. Voilà pour transporter du fromage. On va évidemment passer par les, euh, les points d'interrogation. On verra sur place. Et on va arriver à euh, Rivière-Sens. Donc on a vraiment un beau trajet. Et on se rapproche de plus en plus évidemment de, de la haut de etc. Donc voilà, on va vraiment s'amuser avec ce, ce Renault pour cette nouvelle mission rapide. Je compte sur vous évidemment pour bombarder la part de pouces bleus. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur Eurotruck les amis. On n'a pas atteint le record de la dernière vidéo, donc je suis un petit peu, euh, un petit peu triste, mais c'est pas grave, c'est pas grave, sans rancune, attendez, euh, donc je compte sur vous évidemment pour rebombarder euh, la barre de like, écoutez, j'ai compris, vous êtes un petit peu timide, donc je vais vous demander 200 pouces bleus, voilà, parce que je sais que les 200 vous y arrivez, c'est après que ça devient un petit peu plus dur, donc les gars, 200 pouces bleus et on se remotive à fond, on va baisser un petit peu la vue, euh, au niveau... Euh, des euh, rétroviseurs, j'ai un petit problème là, ce que je suis en train de voir. Ça ne me plaît pas donc je fais ça très rapidement. Ça va aller euh, bien, bien vite. Et le rétroviseur droit, hop, on le euh, rabat un petit peu vers la gauche. Et normalement, on devrait être euh, très, très bien pour. Partir. alors les amis, j'ai installé Un mode graphique, et j'ai installé Un reshade, je suis très content J'espère que ça va rendre bien sur la vidéo, en tout cas moi Pour moi, de mon expérience, euh, visuellement C'est vraiment génial, c'est vraiment génial Donc les gars, euh, mais attendez, mais pourquoi L'angle de vue il est nul à chier, je suis désolé On va euh, augmenter le POV Et remonter la tête, oui je me suis peut-être un peu enflammé Je suis désolé, voilà, on est plutôt Pas mal, et on est parti pour transporter donc du fromage hein. euh, 18 tonnes de fromage hmm. D'ailleurs très sympa le patron il m'en a offert euh, J'ai pas de GPS intégré Oh Oh, <rire> oh c'est dommage euh, Mince la sortie elle était là Alors j'ai un peu mal calculé mon coût pour cette vidéo Je suis désolé en fait euh, Faut savoir que LC Fox il a fait un concours euh, Un super concours pour gagner donc, des, euh, des, euh, Un DLC Donc un des nouveaux DLC de Eurotruck euh, J'ai mal calculé mon coût je voulais justement Vous en parler pour faire sa promo pour que vous puissiez aller Participer sauf que le jour où vous verrez Cette vidéo bah ce sera le jour où les gagnants seront annoncés voilà j'ai un, un petit peu foiré mon, mon move et, et j'en suis désolé je me sens un petit peu débile donc voilà aujourd'hui vous avez le, le nom des gagnants qui est, euh, qui est partagé euh, voilà donc je pense que c'est un petit peu trop tard en tout cas mais, euh, mais voilà comme ça vous le vous le savez et ça me fait très plaisir bien sûr, attendez j'ai les pleins phares activés là je rêve pas voilà euh, Ça me fait très plaisir de, de revoir Fox et Miss d'attaque Vraiment la, la, leur dernière vidéo elle est incroyable euh, Bah du coup probablement qu'il y en a une nouvelle entre temps qui sort aujourd'hui Si je dis pas de bêtises Donc euh, donc voilà on va bien rouler On va bien discuter Juste pour finir la parenthèse du fromage Voilà comme ça je vous dis une petite connerie avant de dire des choses sérieuses euh, Le jeu est beau j'espère que c'est pareil en vidéo Vraiment j'espère que la vidéo est pareille Vraiment oh là là, le, Les reshades c'est le meilleur truc même pas besoin de mode graphique quoi C'est... ça fait tout quoi Ça fait vraiment tout Alors j'ai aussi installé quelques petits modes graphiques au niveau des lumières et au niveau de la pluie Mais donc voilà Oui donc pour... juste pour parler de fromage Je suis tombé, j'en ai parlé en live sur Twitch pour ceux qui me suivent euh, je... je suis tombé sur un... alors à un... dire un TikToker, non Je suis tombé sur un raffineur, un fromager euh, qui raffine donc le fromage Peut-être que vous connaissez sur TikTok, il fait plein de vidéos Et justement il est là, il présente du fromage Il découvre des fromages industriels Mec, j'en peux plus, je tombe sur lui Genre à minuit, 1h du matin, vous me connaissez, je descends en bas, il faut que je me cherche un fromage quoi. 1h du matin, il me donne envie de manger du fromage. Alors il y en a qui aiment pas le fromage et, et pour eux ça leur fait rien de voir ces vidéos sur TikTok. Moi, à chaque fois que je le vois, qui, avec ses grosses mains, là tu le vois, il prend le, le grand fromage bien avec la, la croûte et tout. Mec, voilà, je me suis donné faim juste en en parlant. Le fromage c'est la vie, les gars, que voulez-vous Dites-moi en commentaire, il y en a qui kiffent le fromage par ici. Et quel fromage vous kiffez le plus Faites votre top 3, tiens. Et hey, Dans les commentaires, je veux voir le top 3 de vos fromages préférés. En même temps de, de rouler sur cette route qui est... Mais vraiment, mais, mec, mais c'est merveilleux. Mais c'est merveilleux. Non, là, je suis en... Là, je suis... Alors là, les gars, je pensais pas que j'allais autant kiffer les graphismes et le gameplay. Non, mais c'est incroyable ce qui se passe. Oh, s'il vous plaît, dites-moi que c'est... J'espère vraiment que dans la vidéo, c'est pareil. Parce que sinon, vous allez me prendre pour un, pour un teubé. C'est magnifique alors en plus la route elle est vraiment incroyable My goodness comme d'habitude grand tuto toi même tu sais Mais alors en plus là avec euh, Les reflets lumineux, l'herbe Tout, la, la forêt Comme elle est faite avec les reshades, non, non c'est vraiment Masterclass, c'est vraiment masterclass Une petite vue euh... D'accord faut pas faire ça, euh, incroyable Incroyable, C'est un très bon spot par ici. Ah, je vous le dis, c'est un très bon spot. La France, bien sûr, qui a gagné. Bon, pareil, maintenant, c'est un petit peu, ça date un petit peu. Donc là, la France qui va jouer à la Coupe du Monde euh, dimanche, je crois, ou samedi à 20h. Je ne sais plus. Euh, je me suis remis au Paris Sportif. Voilà, je pense que j'ai bien fait. Euh, moi, ce que je retiens de ce match, c'est cette image-là, les gars. Elle a fait beaucoup de tour, beaucoup de mèmes. Euh, mec, incroyable. C'est tellement beau. C'est tellement beau ce qu'ils ont fait dimanche dernier. Incroyable. Même moi qui suis pas trop... pas euh... ah, si, bon, j'avoue, la Coupe du Monde, voilà mais. Je suis pas un fouteux quoi Je suis pas un fouteux Mais alors ça par contre Waouh Waouh Ça c'est quelque chose qui, qui reste dans les annales C'est quelque chose Qui reste dans les annales Giroud Mbappé Pétez moi le cul <rire> Pétez moi le cul Donc voilà en tout cas euh, En tout cas Voilà pour un petit peu euh, le, le retour des actus Ça fait depuis combien de temps Que j'ai pas fait de vidéo Euro Truck Je ne sais plus en tout cas voilà euh, je peux également vous teaser que la vidéo setup euh, que je vous prépare vous le savez vous le savez vous m'avez demandé la vidéo setup et eh bien elle est terminée à 30% je dirais euh, elle devrait arriver avant la fin de l'année enfin voilà en cette fin d'année elle devrait arriver donc fin 2022 là euh, vous devrez avoir la vidéo setup sur la chaîne youtube donc je compte sur vous un maximum euh, là bientôt là dans quelques jours euh, vous aurez une vidéo anecdote paranormale euh, de mes abonnés et euh, puis voilà tout simplement il y a pas mal de petites choses qui, qui font plaisir qui arrivent sur youtube voilà qui changent un petit peu de... De, de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent euh, plutôt que de faire que euh, du euh, Eurotruck donc ça fait plaisir, j'espère que vous serez au rendez-vous entre cette vidéo paranormale et la vidéo setup, à noter que ceux qui ont peur des fantômes, si on, ceux qui ont peur du paranormal sachez que moi aussi, je préfère vous le dire je n'aime pas jouer avec ça, euh, donc voilà la vidéo ne fait pas peur, la vidéo met dans l'ambiance évidemment si vous regardez ça à minuit ça peut vous faire quelque chose mais vous inquiétez pas la vidéo elle fait pas peur, de toute façon à partir du moment où vous voyez ma tête euh, bon vous, vous devez être à, à peu près rassuré <rire> voilà donc euh... oh mais je suis jamais passé là moi Wesh, c'est serré là un peu quand même, hein! Waouh! Waouh! Ah ouais, non, c'est fort! Ah ouais, non, c'est fort! Je sais plus c'est quoi la touche pour faire des photos. Dommage. Dommage, dommage, j'ai oublié la touche. Non, j'ai oublié la touche pour faire des photos rapides. Dommage! Très stylé en tout cas. Très stylé, cela dit. Dommage qu'il n'y ait pas le GPS intégré sur le, le camion. Ça aurait été encore mieux niveau immersion, mais bon. On va se contenter de ce qu'on a. Et on rentre donc dans Périgna. On rentre dans le Périnée. Donc là évidemment on va éviter de foutre le bordel. Ah ouais, ça va être très serré là. Ça va être très serré. Regarde la taille, regarde la taille du stop, regarde la taille que je prends. Ah. Incroyable. Allez, j'ai affiché plusieurs fois, c'est beau. C'est beau par ici. On enchaîne à droite. Oh là, ça ça va être chiant. Ah Et toi aussi tu prends large. On aurait pu se euh, synchroniser quand même monsieur C'est bien dommage Là, ça passe Vous avez trouvé un nouveau point d'intérêt Let's go Let's go le point d'interrogation attendez Comment on fait pour y aller Je sais pas où il est Mais je crois qu'il faut aller tout droit Oui Ça se passe ici Ok j'ai un peu j'ai un peu monté sur le trottoir mais rien de bien, euh, rien de bien méchant Euh attendez il y a, y a une cinématique les gars est-ce que vous kiffez ma conduite ou pas là Ok, elle est là. Attends, on va éviter d'écraser euh, le monsieur. Voilà. Trop bien. Je kiffe ce qui se passe. Je kiffe ce qui se passe. Et du coup, cinématique de Périgna, les amis, on découvre ça. Maintenant c'est pour vous, c'est cadeau, c'est Bibi Karial, voyons voir ce qu'il nous a préparé, moi je me souviens plus de tout ça, hein. je pense que ça fait partie des nouveautés entre guillemets, pas forcément d'il y a quelques jours, mais moi ça fait quand même euh, longtemps euh, j'ai pas non plus fait du Grand Utopia, donc pour moi ça reste quand même de la, de la nouveauté avec les montagnes de Volvic derrière bien évidemment, vous l'aurez compris. Voilà, le camion vous l'avez vu sur l'autoroute qui roule tout à gauche alors qu'il n'y a absolument personne, c'est totalement logique. Le rond-point qu'on vient de prendre, le cycliste sur le trottoir, c'est 35 euros d'amende. 135 euros d'amende. Voilà, le centre de Périnia par là-bas. Oh là là, le petit lac. Oh là là, c'est Gérard Mer. C'est Gérard Mer, pardon. <rire> excusez-moi, excusez-moi. On, on dit Longemer ou Longemer alors? Bande de. Ok, hein? Oh! <rire> excusez-moi, les Vosgiens Très joli, très jolie J'ai envie de sauter dans l'eau. Bon là, elle doit être fraîche. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien quand Elles sont fraîches. Les eaux, bien sûr. Voilà, là, bah, le pont qu'on vient de traverser, magnifique Super chouette Super chouette, un petit screen Hop, c'est cadeau, c'est Bibi qui régale J'ai fait planter le jeu, non c'est bon ah, J'ai cru que j'avais fait planter le jeu C'est beau C'est beau, c'est beau Bon, l'usine là, un peu moins jolie quand même ah, C'est pas bien ça C'est de la fumée toxique qui sort, hein, c'est bien connu euh, voilà, on y va J'ai remets le contact De quoi de la condensation d'eau Qu'est-ce que vous racontez Non, Non, non, non, non Non, non euh... Faut qu'à chaque vidéo Eurotruck je me mette dans la sauce en disant des conneries quand même C'est absolument terrible hein. C'est absolument terrible. Bon les amis je, euh, je vais vous courir après Parce qu'il y en a qui ont, qui ont pas vu probablement Ou qui n'ont ne, ne, pas compris Donc je vais tout vous expliquer Les amis pour cette fin d'année j'ai envie de faire une vidéo Très sympathique Au delà de la vidéo setup et de la vidéo paranormal J'ai envie de faire une vidéo très sympathique Même mieux que ça Je veux que ce soit sur cette chaîne youtube mais je veux que ce soit votre vidéo en gros j'aimerais que ma toute dernière vidéo de l'année attendez parce que là angle mort bonjour ok j'aimerais que ma toute dernière vidéo de l'année ce soit la vidéo de la M compagnie la vidéo de la communauté voilà la vidéo de vous les hommes de l'ombre et... et pas que de l'ombre qui regarde mes vidéos et mes lives c'est à dire j'aimerais mais c'est quoi ton te, le concept C'est que tu fasses 20 fois le tour jusqu'à ce que tu t'épuises Ou ça se passe comment là <rire> Il est sacré cycliste. Bon bah c'est bien, il faut s'amuser dans la vie. Euh, j'aimerais... Vous demander en mariage. Non, j'aimerais que vous vous filmiez. Euh, avec votre téléphone, hein, on s'en fout. Vous vous filmez où vous voulez, avec qui vous voulez, euh, dans la situation que vous voulez... D'ailleurs si vous voulez même pas vous montrer vous n'êtes pas obligé vous pouvez si vous êtes je sais pas moi dans la forêt c'est l'exemple que je donne mais si... vous pouvez filmer euh, la nature les nuages vous pouvez filmer votre écran d'ordinateur devant de mes lives euh, voilà vous pouvez filmer ce beau lac par exemple oui si vous êtes au bord d'un lac vous pouvez filmer vous faites je veux juste que vous m'envoyez une vidéo en fait peu importe mais c'est toujours sympa si on vous voit mais si vous voulez pas qu'on vous voit il a pas de problème et en gros vous vous filmez et vous dites pareil ce que vous voulez vous faites ce que vous voulez juste le truc que je vous demande c'est au moins de souhaiter la bonne année parce que la vidéo sortira vraiment le dernier jour de l'année euh, c'est vraiment la, la dernière vidéo de l'année donc vous souhaitez une bonne année voilà, aux abonnés, à la même compagnie, et vous dites et vous faites ce que vous voulez. Si vous si vous êtes timide ou que vous avez la flemme ou que vous n'avez pas d'idée, vous pouvez juste vous filmer 5 secondes et dire, voilà, bonne année, bonne année tout le monde. Vous euh, Dire votre pseudo, voilà, salut c'est euh, Nanani, euh, je vous souhaite une bonne année. Tout comme vous pouvez vous filmer pendant 3 minutes à raconter votre life, à dire ce que vous faites, à, à donner vos projets pour 2023 peut-être, à souhaiter tout le bonheur du monde bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire tous vos souhaits, votre bonne résolution Bref, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, dire ce que vous voulez Le plus important c'est de souhaiter la bonne année parce que c'est le principe de la vidéo Et donc voilà, vous m'envoyez ça euh, sur euh, En message privé sur Twitter, sur Instagram Sur Discord, c'est comme vous voulez Vous pouvez m'envoyer ça par 8 transferts, n'importe quoi euh, Pardon, j'avais les, les pleins phares Je sais pas comment je fais sur Far Express Je mets les pleins phares, je suis nul Oh et on va prendre des beaux virages Donc voilà vous m'envoyez ça avant le 23 décembre s'il vous plaît euh, Pas le 23 décembre, hein, vraiment avant le 23 décembre ce serait génial Et euh, la vidéo euh, finale, donc en gros il y aura toutes vos vidéos à vous où vous nous souhaitez la bonne année, où vous souhaitez la bonne année à tout le monde Ou euh, peu importe, il y en a qui vont forcément troller Il y en a qui vont être très sérieux, il y en a qui vont faire des blagues Justement, c'est la vidéo de la communauté, peu importe ce qui se passe C'est votre vidéo et je vous laisse libre, évidemment dans le respect hein, Sinon il n'y aura pas, mais je vous laisse libre de faire tout ce que vous voulez je sais qu'il y en a qui vont, euh, qui vont se filmer ou faire une vidéo-vlog de 3 minutes à leur lycée, par exemple. Enfin, je sais pas, j'ai des conneries. Donc bref, peu importe ce que vous faites, peut-être dans votre camion. Ah ça, ce serait stylé des routiers. Franchement, si les routiers, vous le faites, vous êtes des boss. Les routiers qui se filment dans leur camion à souhaiter la bonne année à la même compagnie, ceux qui vont faire ça, vous êtes des, vous êtes des cracks ultimes. Parce que ça va bien représenter la communauté Eurotruck. Ça, ce serait beau, les gars. S'il n'y en a pas un qui se filme dans son camion... Je vais être très déçu Donc voilà je compte vraiment sur vous euh, Peu importe comment vous le faites Combien de temps euh, c'est votre vidéo C'est votre vidéo Ça sortira à la fin le 31 décembre Avec euh, toutes vos, tous vos extraits Donc vraiment je compte sur vous J'espère que vous, vous avez compris Parce que quand j'ai euh, eu cette idée Que j'ai publié sur les réseaux euh, ce concept J'ai l'impression que bah, tout le monde a liké Tout le monde a liké Mais personne n'a réagi Personne n'a envoyé de vidéo Et personne n'a compris hein, en fin de compte Tout le monde est invité à le faire Tous les abonnés Tous mes acolytes je veux plus courir après les gens parce que je veux que ça vienne de vous. Sachant que bah, je le propose déjà. Mais vraiment, je, vous, vous, vous êtes tous invités. Il n'y en a pas un qui n'est pas invité. Hein. Même si vous regardez une vidéo sur 20, vous êtes invités. À, vous faites partie quand même de, de la communauté. Donc vraiment, les gars, je compte sur vous. Je suis en train de déborder sur la route. <rire> C'est vraiment pas sérieux. Mais profitons de cette vue de Harlandis. On est littéralement... Euh, on se croirait même pas sur Grand Utopia. On se croirait sur Mygotopia. Vous savez, l'univers un peu américain que Mygodness se kiffe. Euh, bah en fait c'est qu'on se dirait vraiment dans un endroit un peu américain euh, Là ça fait pas très France je trouve Enfin peut-être si ça fait les, les, les, les montagnes justement Mais, mais c'est magnifique quoi justement c'est magnifique On se croirait plus sur American Truck euh, mais version riche, Parce que je rappelle que sur American Truck on se fait chier <rire> C'est beau le, le, le, le passage d'eau qui vient de passer là Donc, Voilà j'espère que vous m'avez compris pour la, vidéo, euh, pour la vidéo de fin d'année J'espère vraiment que vous allez jouer le jeu euh, Vous filmez où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez Vous m'envoyez jusqu'au 23 décembre ça peut durer 3 minutes, ça peut durer 5 secondes. Juste bonne année. Et vous dites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Je sais pas, moi, il y en a qui, qui vont forcément. Euh, qui vont forcément. Je sais pas, moi, je. je qui, qui vont se filmer en train de soulever des haltères. Je sais pas, j'en ai aucune idée. C'est vous. C'est votre vidéo. C'est ce que vous faites. Voilà. Peut-être que. Euh, peut-être que. Bah, l'idée du camion, c'est parfait pour les routiers. Mais euh, peut-être que. Putain, euh, s'il y a une classe en cours qui arrive à. <rire> qui arrive à filmer toute sa classe. Et que toute la classe avec le prof dise bonne année, la même compagnie. Mec, je fais ça, je. Mais bon voilà, vous avez, vous avez l'idée, vous faites ce que vous voulez, même si c'est juste bonjour, moi je suis Nanani et je vous souhaite une bonne année, c'est parfait. Voilà. Oh les virages qui nous attendent. Oh là, les virages qui nous attendent. On a déjà fait cette route, je m'en souviens bien sûr. Dans l'autre sens, me semble-t-il, non Non, on a fait ça sur American Truck avec, avec Godness justement. C'est une route qui me fait penser à.. Donc non, non, non du tout. Ok. C'est trop stylé. C'est vraiment trop stylé. Je suis. Pour moi, je suis jamais venu là. Et tant mieux c'est de la redécouverte J'espère que vous kiffez cette découverte Peut-être que vous redécouvrez également Peut-être que vous connaissez déjà Peut-être que hier vous, vous avez roulé Et que vous avez déjà pris cette route Mais, euh, mais voilà c'est vraiment super stylé par ici hein. C'est vraiment super stylé On se fait euh, le plein de cinématiques euh, dans cette vidéo C'est vraiment cool Donc voilà Bon mercredi à vous euh, Puisqu'on est mercredi au moment où la vidéo sort N'hésitez pas comme dit à aller voir la chaîne de l Fox Puisque euh, normalement aujourd'hui il y a aussi une vidéo qui sort sur sa chaîne J'ai vraiment mal calculé mon coup je suis désolé Hop et on redémarre Et ça part par contre Tout va bien Allez euh, j'ai pas de ralentisseur Ouais j'ai pas, pas de ralentisseur Donc je vais avoir un peu l'air con On va faire gaffe parce que ça ne fait que descendre et ça ne fait que tourner Donc on va essayer de faire ça bien hein. Ce serait dommage de retourner le fromage Hop là voilà Bah pareil il <rire> y en a forcément qui va se filmer pour la bonne année Et qui va manger du fromage s'il y en a un qui me fait une dégustation de fromage, excellent. Excellent, excellent. Donc voilà, hop Dans les rochers, messieurs-dames. On va éviter d'arracher de, de, de, un rocher, quand même. On vérifie bien pour qu'on puisse... Oh là là là, ça c'est le truc, normalement. Le coup de volant que je viens de mettre. Moyen, ça, moyen. Allez, on arrive aux abords d'Arlandis. Tah, Tahlandis. Pour ceux qui me demandent le nom du Richade, euh... Je crois qu'il est écrit là. Euh, Real, Real Life Shader. Donc la vraie vie Shader. Je sais pas si c'est ça le, le vrai nom. Euh, J'essaierai de voir pour le mettre dans la description. Mais vous me connaissez. Euh, je vais oublier. Euh, <rire> mais euh, après euh, si vous avez pareil des, des idées de magnifiques reshades. N'hésitez pas à me les soumettre en commentaire comme dit. Parce que je, je ne connais pas. Je suis en 1.45. J'ai essayé de voir un petit peu ce qu'il y avait. Euh, et, euh, et, et, et bon ça change déjà beaucoup de choses. Mais je pense qu'il y a des reshades qui sont encore mille fois mieux. Et... Et qui donne encore plus de réalisme Donc, euh, donc voilà vous, Ceux qui s'y connaissent en riche N'hésitez pas vraiment à me, à me proposer également Donc voilà je vous ai demandé beaucoup de choses dans cette vidéo Alors que ça fait euh, 10, 18 minutes qu'on est en, en record J'espère que vous avez suivi J'espère que vous avez répondu à mes questions Et euh, tel est le cas Peut-être que vous avez écrit plusieurs commentaires Et dans ce cas là merci pour le référencement Mais donc voilà j'ai hâte, euh, hâte de vous lire Et je compte sur vous les 200 pouces bleus bien sûr qui font toujours plaisir on va pas chercher plus pour le moment, on va essayer de stabiliser. Ce sera déjà, euh, sera déjà pas mal et je serai déjà bien content. Donc Merci à vous, ça fait plaisir. Justement, ça me fait penser à hier soir. Euh, euh, bah justement, et oui, hier soir, j'étais en live sur, sur Twitch, hein, comme, comme tous les soirs, je, je le rappelle pour ceux qui veulent me rejoindre. Et encore une fois, merci à vous, je, je le rappelle parce que vous êtes encore et encore de plus en plus nombreux à venir me découvrir sur Twitch. Alors que vous venez euh, du monde YouTube, du monde Euro Eurotruck. Vous venez, vous faites l'effort de venir et puis finalement vous y restez Vous êtes en mode, ah finalement c'est pas mal Mais <rire> Oui mais du coup oui, une fois que t'as as, as, as franchi le pas Ah bah là tu comprends que c'est plutôt pas mal et, euh, et je vous en remercie énormément Après euh, ça peut pas plaire à tout le monde, ça c'est normal mais, euh, mais ouais hier soir j'étais en live Et il y en avait justement un euh, qui est venu pour me dire Bon euh, c'est quand la prochaine vidéo Euro Truck Voilà, et je lui ai dit euh, Pas avant les 250 pouces bleus Mais du coup j'ai rigolé et exprès le lendemain Je vous fais la vidéo, voilà, je suis en amour Je suis en amour Vous pouvez le dire <rire> Donc voilà, en tout cas, euh, c'est bien. On a descendu, on a, on a descendu, euh, on a descendu dans, dans la cuvette. Et là, on est en train de remonter. Ah, c'est terrible. Ah, ça va être terrible, ce petit Renault. Euh, oui, en effet, je prononce, euh, j'ai toujours mal prononcé euh, Mercedes, Mercedes, Mercedes, Mercedes, Mercedes. Non, Mercedes. Oh et bah ben, je sais déjà plus. Parce que moi j'ai toujours dit mercedes Et vous dites il faut dire mercedes Mercedes Mais non parce que j'ai toujours dit mercedes Mais j'ai toujours dit mercedes Avant que vous me dites que c'était pas bon Donc il faut le dire comment merci Après moi j'ai fait la blague la blague Merde c'est la S Du coup ça veut dire Oh je sais plus Oh j'en ai marre J'en ai marre Parce que justement je Fox m'avait bien Cette fois-ci bien redit y a, Mais même sur Discord Vous m'aviez envoyé une vidéo de prononciation Attendez il faut que je la retrouve Le téléphone au volant De toute façon euh, on, a, on, on est bien y a, On a un camion devant nous Il va pas nous la faire à l'envers Attendez il faut que je retrouve la vidéo Je vais aller sur le Discord Il y, euh, y a un abonné Qui avait en, envoyé la prononciation Justement euh, de, euh, bah de, de Mercedes Donc je vais aller regarder ça Ne faites pas ça chez vous Bien sûr le téléphone au volant Toi même tu sais Hop là ça va être ici, je crois. Je vais la retrouver. très... Voilà, how to pronounce German car names. Comment prononcer les euh, les noms de marques euh, allemandes pour les anglophobes. Et là, on va la voir. Évidemment, on a une pub. Ah, c'est terrible les pubs. Another... Non, mais je vais pas regarder euh, deux minutes de vidéo. Moi, je vais trouver. Moi je vais trouver Mercedes. Next, Mercedes ah this makes me il va ouvrir une bière Il a bien raison mon pote. Mercedes. Mercedes, Mercedes. Mercedes Voilà Mercedes. Donc c'est bien Mercedes. Mais euh. C'est bien Merde Merde Tess. Donc, Fox qui se fout de ma gueule quand je dis merde, bah c'est bien merde! Mercedes! Mercedes! Mercedes Pence! Merth non, me Merth -pence. Voilà, Mercedes! Donc, c'est bien ça, merde, c'est la S! Hop là, au dernier moment! Au dernier moment, le col des Auvergnans, bien connu bien sûr, on va voir une belle vue. On va, oh là là on va voir une très très très belle vue les amis Ah là on est très très bien Là on va être très très bien comme des cochons On va passer par la gauche Voilà Oh oui Oh oui oui oui Paris à 6000 km Bien loin de nous Loin des yeux, loin du cœur. Et bien sûr là par contre je reconnais On était déjà passé par là évidemment Hop Troisième ou quatrième cinématique de la vidéo Je ne sais plus quel plaisir, le col des Auvergnans, voilà avec euh, un bus qui passe à côté avec tous les touristes euh, parisiens dedans bien sûr, le beau lac, euh, le beau lac ce serait quoi là, le lac d'Annecy pourquoi pas, non, je ne sais pas, ça pourrait être le lac d'Annecy ça dis-moi, je ne sais pas, je suis encore jamais allé à Annecy, je suis dégoûté d'ailleurs parce que petite parenthèse, euh, bah, j'aurais beaucoup aimé aller euh, de nouveau, euh... en gros pour vous expliquer cette année j'ai acheté euh, une vignette euh, pour l'autoroute suisse là vous savez, alors bon pour être honnête c'était un bon plan, si j'ai fait ça c'est pas pour rien Mais du coup je l'ai payé quand même Et, et je l'ai toujours pas utilisé J'ai toujours pas utilisé, j'ai jusqu'à bah, jusqu'à la fin de l'année quoi, toi même tu sais Le problème c'est que je vais pas utiliser jusqu'à la, la fin de l'année Voilà donc je suis absolument dégoûté Bonsoir Bonsoir bonsoir, c'est beau C'est beau, regardez je suis dans l'eau Je nage carrément dans l'eau là Oh je suis un géant mais euh, t'as compris, compris le bail Voilà c'est très euh, un peu brumeux quand même. Hein. Tu sens qu'il fait un peu frais quand même euh, en haut de la montagne. Voilà. On va peut-être passer la cinématique. Hein. En vrai. En vrai. Parce que je pense que, à moins que la prochaine était incroyable, mais en vrai, euh... en vrai, je pense qu'on a tout vu. Je pense qu'on a tout vu. Allez. On est reparti, monsieur dame. Là, tout moment, tu vas sur le pont si t'en as, si t'as envie de mettre fin à tes jours. On s'arrête, monsieur derrière. C'est moi qui est prioritaire. Voilà, j'ai décrété que. J'ai décrété que. Et là, on va redescendre du coup. Tout ce qu'on a monté, on va redescendre. Pour pouvoir remonter plus tard. Ça va être incroyable. Hein. Hop. Alors là, si t'as cru que j'allais m'arrêter, mon pote, c'est mal me connaître. Gauche, c'est bon. Droite, c'est bon. Uu, uu, y a la police. Non, non, attends. Ça demande trop d'élan. De... Trop Regarde même le camion derrière, il s'arrête pas. C'est faux. C'est faux. Allez, on est reparti. Attention au nid de poule. On a un petit quart d'heure de route encore avec des beaux, euh, des beaux virages qui nous attendent. Bien sûr la route est limitée à 80. Oh j'ai vu une goutte sur mon pare-brise. J'ai vu une goutte sur mon pare-brise, il va commencer à pleuvoir. Et ça va être intéressant les amis parce que oui, alors c'est très dangereux. Mais euh, j'ai du coup installé un mode graphique, un nouveau mode Cold, euh, cold Rain. Apparemment qui rend la pluie euh, bah, beaucoup plus belle, beaucoup plus intéressante. Donc euh, ça, ça va rester à voir. Vous avez vu le camion en face, comment il roule comme un foufou Il roule comme moi. Donc que personne vienne me... Il y a un radar, il y a un radar, c'est 80, hop Ah non c'est 90, c'est bon je peux y aller Allez, la petite feinte La petite feinte Donc voilà, les petites gouttelettes d'eau Pour le moment ça va, pas besoin d'activer son essuie-glace hein. Écoutez. En vrai de vrai 9 km qui nous attendent On est plutôt pas mal Faudra qu'on se refasse du convoi avec MyGodness et Fox du coup Fox qui est de nouveau d'attaque là et euh, bien sûr, euh, Fox et Miss. Hein. Faudra qu'on qu se refasse ça. Est-ce que j'ai tout dit de, de mes choses importantes notées là Parce que j'ai un, un petit bloc notes à mon côté où il y a les, vraiment les points importants. Donc, euh, notamment la vidéo de Fox que j'ai foiré, le reshade et euh, la vidéo fin d'année. Et pour le reste, vous savez que c'est je sors des, des conneries comme ça la One Again. Euh, et je crois que j'ai tout dit sur les choses sérieuses. Qu'avons-nous là Oh, ça y est, je peux zoomer avec ma souris de nouveau. Grill King oh Après le fromage j'ai envie de me faire un buffalo maintenant J'ai envie de manger un gros hamburger Mais un gros hamburger euh, Pas du Burger King Qui sont excellents Non un, un bon hamburger excellent plus plus euh, Du euh, buffalo Là je peux peut-être mettre euh, Les essuie-glaces hein, Je pense Qu'est-ce que je dois faire il me dit d'aller à gauche Ah oui Oui, c'est bien ça. Ok, je cru que je m'étais trompé. Très sympa ce rond-point. Très sympa. Alors là, je risque de perdre beaucoup d'adhérence, donc on va quand même faire gaffe. Et en effet, la pluie est sympa. La pluie est sympa. D'accord, oui, en fait, ça... Ça change sur, les... sur le pare-brise l'effet de la pluie. C'est très intéressant. Après, je vois pas non plus autre grande différence. La pluie, ça reste toujours, euh, toujours aussi chiant. Mais euh, on a à peu près l'idée. On a à peu près l'idée. Ok Là ça va être je crois un peu moins intéressant parce que c'est de la route principale, de la route nationale. Pour arriver euh, Rivenchy et puis après Rivière, rivière sens je crois. Voilà. Cette route on la connaît, je m'en souviens très bien. Voilà. Cette ligne droite je la connais. Le feu vert Le feu vert La patte de l'expert On est reparti les amis On est en train de traverser Rivenshi, Il nous reste 4 petits kilomètres Tranquillement Voilà c'est intéressant Je vous ai fait des petites cinématiques J'espère que vous avez kiffé Voilà on essaye Eh hey, j'ai pris 0 dégâts les gars J'ai pris 0 dégâts Pourtant j'ai failli conner J'ai failli faire du carton hein, En faisant mes, mes petites cinématiques Donc je compte sur vous évidemment hein. mais, euh, mais voilà On traverse Rivenshi Bien sympathique Bon il pleut Il pleut Mais là on se croirait du coup en Bretagne <rire> Excusez moi Je rigole Non non donc c'est bien sympa Bah en Bretagne En Bretagne En attendant il y avait des palmiers Donc hein, pour le coup C'est vrai que euh, C'est vrai que euh, Bien stylé la Bretagne hein. Donc voilà Voilà voilà Trois petits kilomètres À pied Ça use ça use 3 kilomètres à pied Ça use les souliers bien sûr Et là on quitte directement Rivenshi Pour entrer Très rapidement à Je dis Rivière-Sense Depuis tout à l'heure hein. Oups pardon River Mais c'est bel et bien River sense C'est ça c'est exactement ça les amis Allez on trace On trace Je trace comme dirait Florent Pagny bien sûr Je crois que j'ai déjà fait la blague Dans la dernière vidéo je suis désolé Ça fait quand même une semaine que j'ai pas fait de vidéo retrac Donc je pense que la blague passe <rire> Ça y est on commence à voir euh, La ville euh, s'approcher de nous Et nous euh, de la ville Bien sûr avec une ferme sur la droite Je pense Le rond point que j'ai pas du tout anticipé donc on freine tout doucement Parce qu'il pleut et regardez la route L'état de la route comme elle est humide C'est bien fait hein Je pense que le mode graphique y est pour quelque chose Je pense que le mode graphique y est pour quelque chose Allez Et encore une fois j'espère vraiment que la qualité Elle est bonne sur la vidéo hein, parce que vous le savez Dans tous les cas la vidéo ne reflète pas euh, Ce que je vois réellement Déjà faut savoir que je joue en 2K euh, Mais la vidéo est en 1080 seulement Voilà je n'ai pas le choix Parce que sinon bah, est, il y a tout qui est bugué donc euh, voilà on se contente de ça Rivière sens on y rentre On fait que de la découverte là donc c'est cool Il m'a pas encore détecté qu'on qu est rentré dedans Mais en tout cas euh, on a passé le panneau Petite station service sur la droite bien sympa Vraiment je redécouvre hein. Rivière sens je sais qu'on l'a on déjà passé plus d'une fois Mais là c'est vraiment différent Alors peut-être que je suis jamais passé de ce côté là aussi C'est pas impossible Ok donc là on va aller tout droit Alors le camion Il tourne Parfait Parfait les ronds-points bien adaptés Les giratoires Bien adaptés pour nous là Centre-ville-église du euh, 15ème Si j'ai bien vu Tac tac Bon il y a des points d'interrogation On va pas s'y attarder cette fois-ci Puisque de toute façon on a débloqué En vrai sur la route du coup on a débloqué Plein de, plein de nouveaux endroits donc du coup on a plein de nouveaux itinéraires qu'on va pouvoir faire, des nouveaux trajets, des nouvelles missions, donc c'est bien sympa. Le feu vert, oh non, oh non. Superbe. Superbe. On va, on, on a. On a rien vu. Hein. <rire> J'ai à peine drifté, hein, vraiment. Rien de, bien, rien de bien méchant. Non c'est vrai que la pluie, la pluie est bien rendue hop dernière ligne droite et on est arrivé je me suis même pas renseigné sur l'entreprise j'ai pas réussi à lire 3 Trois... tragédies parce que on pourrait mourir merci beaucoup on est à tra... Trasmatec très bien eh ben big up euh, Eh ben on va écouter On va euh, Allez Eh Franchement là je la sens pas J'ai fait toutes les, toutes les manœuvres jusqu'à présent Je me permets De la simplifier De toute façon je pense qu'au vu du trajet qu'on a fait Et surtout aussi de la bonne conduite que j'ai eu Je pense qu'on passe un nouveau niveau Je pense qu'on va passer un nouveau niveau Salut pote. Hop Oh, J'ai pilé net, laisse tomber. Et voilà, toc. Bah voyons voir, voyons voir, suspense, est-ce qu'on passe à un nouveau niveau 22 km 32 minutes 11 litres 9, 523 euros 25-15, tact 5. Oh, je me suis peut-être un peu enflammé. Ah oui, là je me suis largement enflammé. Encore ça va on a quand même gagné pas mal mais ouais je me suis largement enflammé jusqu'à présent C'est encore pas donné de l'argent Je vous rappelle qu'on s'autorise à se giver de l'argent et à cheater puisque Grand Utopia nous l'oblige un petit peu si je puis me permettre Mais encore une fois tu vois pour le moment on l'a pas encore fait mais on le fera évidemment très bientôt je pense qu'on pourra acheter de nouveaux camions Mais on est pas mal avec les missions rapides donc, euh, donc voilà j'espère que vous kiffez en tout cas jusqu'ici euh, cette vidéo, cette aventure Si c'est le cas encore une fois n'oubliez pas le pouce bleu je vous dit beaucoup de fois, donc je vais arrêter, j'aime pas du tout réclamer, en plus vous savez que c'est pas mon genre, je ne suis pas euh, les youtubeurs 3.0 donc je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures, c'était Mkolo plein de bisous, en live sur Twitch tous les soirs il y en a bien qui se touchent à la musique bien sûr, allez l'écouter la, la musique si vous savez pas de quoi je parle, il faut, il faut que vous l'écoutiez allez, des bisous, ciao à tout le monde